Toi et moi, on est pareil. C'est Einar et Thorfinn qui ont vécu la même vie, les mêmes événements, qui se retrouvent dans la même situation. Bienvenue sur cette review du premier épisode de la saison 2 de Vinland Saga, qui a commencé du coup avec l'intro avec les motos et tout, en fait, comme la saison 1. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, attends, ça c'est l'intro de Wit Studio. Sauf que maintenant Vinland Saga, c'est plus animé par Wit Studio, c'est animé par Mapa. Donc je me suis dit, attends, attends, je suis au mauvais épisode. Je suis allé vérifier que j'étais pas dans la saison 1. Donc finalement j'ai vu que j'étais bien dans la saison 2. C'est pas après quand je vois, je vois c'est écrit Mapa et tout. En fait, ils ont repris l'intro, ça m'a ça trop fait rire quand j'ai vu. Parce que j'étais en train de me poser des questions. Je me disais comment ça il euh, y a l'intro de Wit, mais au final, c'est la 2 et tout en fait m'a pas ils ont repris l'intro ils ont juste mis leur blase. <rire> ça m'a ça trop fait rire ça mais du coup là on va attaquer le vrai début de villain de saga parce que le dernier épisode de la saison 1 il était appelé la fin du prologue c'est à dire que pendant tout ce temps c'était un prologue pour nous introduire l'histoire et là maintenant on arrive dans la vraie histoire donc franchement je suis pressé parce que moi j'ai bien kiffé et de ce que j'ai entendu à moi c'est côté combat etc mais ce sera plus une saison qui sera philosophique qui avec euh, Thorfinn qui essaye de, de se remettre en question de s'améliorer et tout d'ailleurs en plus j'ai vu quelques planches tu vois et carrément en plus je vous affiche une où, où vous voyez là on voit clairement Thorfinn qui est en train de se, de se remettre en question, qui veut améliorer etc. Et au début de l'épisode on voyait un forgeron, on entendait quelqu'un qui disait laisse ta marque sur tes ennemis, sur la mer, sur la terre. Donc ça j'ai pas compris, peut-être qu'on va le comprendre au fur et à mesure. Mais même en plus il disait euh, grave cette chaleur en moi ou autre comme ça. Donc je pense que ça on va le comprendre plus tard. Donc au pire dans les prochaines reviews je dirais quand j'aurais compris mais, mais j'ai l'impression qu que c'est un personnage important qui dit ça et ça a... ça a un certain sens ou en vrai je sais pas. Mais du coup quand l'épisode il a vraiment commencé, on a eu l'introduction d'un nouveau personnage qui est Einar. Du coup on le voyait qui est en train de taper sur un arbre avec sa hache et sa mère elle lui disait d'arrêter parce que ça y est, c'est pas la guerre ou je sais pas quoi. clairement en plus elle lui a balancé un couteau il commence à lui dire mais pourquoi t'as fait ça et tout en vrai ce moment je trouvais c'était bien parce que tu vois c'était calme c'est tranquille mais en plus après on le voyait il était avec sa mère et sa sœur ils sont en train de manger tranquillement et il disait qu'en fait il était en train de taper avec sa hache comme ça tu vois pour s'entraîner parce que son père il est mort à la guerre et sa mère elle lui disait que c'est mieux qu'il évite tout ce qui est guerre bataille tout ça parce que c'est pas fait pour lui et là actuellement tu vois son père il est mort certes mais ils sont en train de se régaler en famille donc il est en train de lui dire clairement t'inquiète y a pas de problème profite de ta famille et tout mais juste après on vu plein de soldats qui est en train de tout ravager donc je me suis dit frère tu vois il était en train de... il voulait s'entraîner il voulait devenir fort et tout et à cause de, de, de, conseils d'une femme, c'est pour ça les mecs. Écoutez pas les Non, je rigole, je rigole. Tranquille, c'est une blague mais mais du coup en vrai, c'est dommage parce que ils sont en train de passer un bon moment en famille et tout et là il y a plein de soldats qui arrivent pour piller le village. Donc tous les trois, tu vois, ils s'enfuient en courant et là frère, quand on a vu le plan parce que tu sais, on voyait un plan sur la soeur de Einar qui s'appelle Lota, je crois. Et après on a vu un plan sur sa mère. Et quand j'ai vu le plan, j'ai su qu'elle allait se prendre un coup ou un projectile ou quoi parce que à force de voir des des animés et tout, c'est quand plus je me rappelle il y a longtemps, il y a un mec qui disait à force de voir des films, il arrivait à savoir quand il voit un plan que le personnage il allait mourir. Et ben là c'était pareil, tu vois. À force de voir, ça qu'elle allait, qu allait se prendre un projectile parce que quand on voit un truc t'es es en plein dans l'action tu vois pas ce qu'il y a autour c'était sûr qu'elle allait se prendre un coup et du coup on voit Einar qui était triste Carrément il s'arrêtait parce que sa mère elle pouvait plus avancer et, et en vrai c'est un dilemme de fou parce que sa mère lui disait de partir avec sa sœur mais lui il voulait pas parce que c'est sa mère mais d'un côté pour moi c'est ça doit être les parents qui meurent avant les enfants et qui sacrifient pour les enfants mais de l'autre côté là il, ça, ça se fait pas quand même de laisser sa mère mourir donc c'est compréhensible que, que tu vois il y a un dilemme de fou moi franchement je sais pas ce que j'aurais fait à sa place et du coup il est resté avec sa mère sauf qu'il trois soldats qui sont arrivés et non, un qui est chopé du coup la sœur d'Einar et en fait, ça se voit qu'ils voulaient la violer quand ils sont arrivés. En plus, ils ont dit ah il y a une fille, je sais pas quoi. Ils voulaient clairement la violer. En plus, en temps de guerre, tu vois, quand ils pillent des villages et tout. Les femmes, c'est un enjeu. Enfin, c'est pas que c'est un enjeu, mais ça fait partie de la guerre. Quand les soldats, ils considèrent que c'est leur butin, en fait, quand ils pillent un village, quoi. Et du coup, Einar quand il a vu qu'il y a un soldat qui a pris sa soeur comme ça, il s'est levé pour l'attaquer. Il s'est pris un gros coup de coude. Et on voyait qu'il avait des nausées et tout. Il était complètement perdu. Un coup, tu vois, ça l'a complètement immobilisé. Et en vrai, c'est là qu'on a vu la différence entre Einar et un, et un soldat aguerri qui, qui combat depuis longtemps. Parce que lui, tu vois, il a jamais fait la guerre, tout ça. Son père, il a combattu, certes, mais, mais lui, il a, il a toujours été dans un village c'était un paysan donc il, il pourrait pas rivaliser avec un combat qui Enfin, avec un soldat qui combat depuis longtemps donc l'ota pour se défendre elle a pris une aiguille qu'elle avait dans les cheveux et elle a mis un gros coup dans le dos au soldat car en plus on a vu qu'il saignait il s'est énervé il lui a mis un gros coup avec sa hache et là après quand j'ai vu ça ça m'a choqué parce que c'est pas on a vu euh, il s'énerve il lui crie dessus je sais pas quoi non on a vu direct le coup on, on a vu les dégâts en plus avec le sang et tout et après les soldats ils lui ont dit ouais t'es sérieux quand même en fait parce qu'il voulait la violer il disait ouais maintenant regarde tu l'as blessé et tout donc franchement la vérité c'est non je je pas parler sur j'ai pas insulté ou quoi mais vous savez ce que je pense c'est en vrai chaud et du coup pendant tout ce temps un il était paralysé carrément après en plus ils l'ont traîné parce qu'il voulait faire de lui un esclave et on voyait que lui pour essayer de respirer tu vois il, il avançait son, son t-shirt parce que qu'il le tirait fort par, euh, par derrière et quand il a vu devant lui sa mère et sa soeur qui sont au sol sa mère qui est sûrement morte et sa soeur qui va aussi sûrement mourir non là il est commencé à devenir fou la frère il, en plus on a vu un peu quand on voyait les couleurs et tout c'était comme dans bah, en fait ce qu'il faut ma pas tu vois dans Jusukeisen ou Man. et je trouvais c'était un peu pareil même en plus le son et tout quand on voyait il, il devenait fou de rage et donc ça c'est la première chose a en commun avec Thorfinn c'est à dire qu'il vivait tranquillement avec sa famille paisiblement tu vois et à cause de la guerre des soldats qui sont venus et tout et ben il est membre de sa famille qui sont morts et du coup il est devenu foudrage de et là en fait c'est la même chose c'est comme en plus Thorfinn quand il était petit on voyait sur le bateau là il leur disait je vais vous tuer je sais pas quoi il était foudrage de il devenait fou et donc après ça on avait une citation qui était vraiment importante parce que je crois que c'est la citation que l'auteur il a pour créer toute son histoire tu vois parce que l'histoire de Thorfinn elle correspond à cette citation et du coup l'histoire de Einar aussi ça correspond parce que c'était dépéri le jeune pain qui se dresse en lieu sans abri du coup là en l'occurrence c'est Einar qui dépérit donc qui s'affaiblit carrément et meurt de l'intérieur ce qui lui arrivait parce qu'il se dressait en lieu sans abri c'est à dire son village sans protection lui qui n'était pas capable de défendre sa famille parce qu'il n'était pas assez fort ne la ni écorce ni aiguille c'est à dire que du coup l'écorce j'imagine que c'est sa mère salut c'est moi du montage et du coup pour apporter une petite précision en fait l'écorce parce que c'est ce qui entoure l'arbre et l'arbre il est à l'intérieur de l'écorce et du coup peut-être que ça pourrait représenter quand il était enfant tu vois parce qu'il était à l'intérieur de sa mère à l'intérieur de son ventre du coup peut-être ça représente aussi le, le côté maternel de sa mère qu'il protégeait quand il était psy et l'aiguille c'est sa sœur parce qu'en plus même tout à l'heure elle voulait lui mettre un coup avec l'aiguille donc je pense que c'est ce qu'elle représente et elles n'ont pas pu le protéger. Ainsi, l'homme que personne n'aime, pourquoi vivrait-il longtemps Donc là, actuellement, Einar, il a plus aucun proche, il a plus personne qui l'aime en vie. Donc, c'est quoi sa raison de vivre Et en vrai, du coup, moi, c'est comme ça que j'interprète. Donc, n'hésitez pas à me dire votre interprétation en commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment. Après, moi, des fois, j'ai des interprétations qui sont spéciales. Donc, peut-être que je vois les choses différemment et tout. Peut-être que c'est tout à notre sens en vrai. Donc, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça, ça vient du poème, les dires du Très-Haut. Et ça, ça vient du poème, les dires du Très-Haut. Et c'est vraiment un poème qui est écrit par des vrais gens au 10 siècle. Et c'est des gens qui venaient d'Islande, tout comme Thorfinn, du coup, qui a grandi en Islande. Donc, vous voyez, en fait, c'est là qu'on le lien les inspirations de l'auteur pour créer Villeneuve Saga j'ai l'impression que là il, il nous lâche un truc de fou parce que c'est à partir de ça qui était en fait c'est ça qui était la base pour créer toute son histoire et du coup là franchement j'ai bien kiffé le côté philosophique de l'histoire tu vois avec la station et tout c'est quoi sa raison de vivre vraiment en plus après il se posait la question c'est quoi sa raison de vivre maintenant qu'il y a plus personne qui l'aime et tout et du coup après ça ils ont ramené Enar sur un bateau avec plein d'esclaves et quand il était sur la mer il y en avait une qui faisait que tousser qui était malade et il y a un maître carrément ce qu'il a fait c'est que il l'a pris tu sais à plusieurs ils l'ont pris ils l'ont balancé et ils l'ont balancé dans la mer et s'est noyé. donc en plus Ennar quand il a vu ça il était choqué parce que carrément il leur a dit c'est inhumain ce que vous faites et après il s'est pris un coup de poing donc il était blessé et on le voyait qu'il regardait dans la mer et c'est là qu'elle a compris ce qu'il attend en plus il y avait des éclairs et tout en plus on voyait dans son regard il a compris tout le malheur qu'il attend et du coup après ça quand ils sont arrivés sur la terre ferme ils sont en train de préparer les esclaves donc ils sont en train de se doucher ils sont en train de se coiffer de se maquiller etc et après on voyait Enar qui était debout jusqu'à qu'on l'achète parce que maintenant ça y est c'est un esclave mais lui il voulait pas rester esclave donc il est parti en courant vers la forêt il s'est enfui et il a trouvé une maison donc tu sais il est rentré il a fouillé dedans et tout il a pris de la nourriture et il voulait repartir parce que en fait c'est sa, sa seule chance de survivre parce que là tu vois actuellement il, le pauvre il est devenu esclave, donc, il fouillait dans la maison, il prenait du fromage ou un truc comme ça. Mais le problème c'est qu'il y a une meuf qui est rentrée et du coup quand elle l'a vu elle a crié parce qu'elle a vu qu'il y a un mec qui vole et tout. Elle a crié au voleur. Et là carrément il y a le maître de tout à l'heure qui est venu en cheval et il l'a croisé. Et là je me suis dit oh non il est dans la merde. Il va se faire allumer la héna le pauvre parce qu'il s'est enfui. Et après carrément en plus il a volé de la nourriture dans une maison. Et donc ce qu'il a fait c'est que du coup il l'avait attaché, il l'avait frappé et tout. Et il a fait un discours à tout le monde pour les dissuader de s'enfuir en fait leur montrer ce qu'ils attendent si jamais ils se font choper alors qu'ils se sont enfuis. C'est souvent il y a ça en fait c'est le problème avec l'esclavage et le fait que les gens ils sont esclaves jusqu'au bout. C'est que même s'ils veulent s'enfuir pour aller où tu tu vois, c'est sûr ils ont même pas d'endroit pour sur survivre derrière. Donc franchement c'est chaud vraiment, c'est des situations. Là on peut que ressortir de la compassion. Donc après on a vu un arc qui est attaché à un arbre. Il y avait un mec qui le était tout carrément. Il se faisait torturer en fait pour se faire punir parce qu'il a voulu s'échapper. Et on le voyait qu'il essayait de résister. Tu vois, il, il donnait son maximum pour survivre. Il disait je dois vivre carrément. Plus on voyait qu'il appuyait avec ses lèvres, ses dents et tout. Mais vu qu'il correspond à la station, dans la station ça disait quelle est sa raison de vivre après si plus personne ne l'aime. Mais du coup lui là il disait qu'il doit vivre, mais du coup c'est quoi sa raison de vivre Parce que là il correspondait à celui qui a plus aucune raison de vivre. On dirait vraiment il a un truc qui qu'il motive à rester vivant et peut-être ah en vrai attends attends je réalise peut-être que du coup c'est le fait que sa mère et sa sœur elles sont mortes pour lui enfin pas pour lui mais elles sont mortes et elles voulaient qu'ils survivent et peut-être que justement c'est leur volonté qui fait que il veut continuer de vivre ah ouais peut-être que c'est ça en vrai hein. et après du coup ils ont re ramené Nara au marché où ils vendent des esclaves on a vu Leif quand... en plus quand je l'ai vu j'étais trop content frère je me suis dit Leif c'est le mec en plus on le voyait avant et pour moi c'est c'est un bon les franchement je l'aime bien donc j'ai vu j'étais content et on a vu qu'il en fait il cherchait Torfinn carrément il disait au, au maître là non c'est pas lui parce que moi je cherche c'est un blond qui est jeune et tout et du coup il lui a dit que ça correspond pas et le maître il a dit ah bon C'est-à-dire qu'il pensait qu'ils étaient à peu près pareils. Et ça je pense que c'est l'auteur qui a voulu subtilement montrer que du coup, Einar et Torfin ils sont pareils, non pas par l'apparence, mais du coup par les événements qu'ils ont vécu par leur histoire. Mais peut-être que du coup plus tard ils vont développer la même mentalité ou un truc comme ça. Et après Einar il disait que les esclaves qui ont des gens qui veulent les libérer et tout, ils ont bien de la chance parce que lui tu vois, il y a plus personne qui veut le libérer. Et peut-être que justement s'il dit ça, c'est parce que plus tard il y aura quelqu'un qui, qui le connaît ou quoi, peut-être que son père, il est pas mort mais il a disparu. En vrai, je sais pas parce que je me pose des questions aussi par rapport à son père parce qu'il disait au début l'épisode que c'est un guerrier qui est mort, machin. Mais peut-être que du coup qui est jamais revenu. Et après je sais pas parce que c'est une famille d'anglais et les anglais c'était un peu les victimes de la première saison. Donc en vrai je me dis peut-être qu'il est vraiment mort. Donc euh, en vrai je sais pas. Et on a vu un mec qui est venu voir Einar et qui lui a demandé ce qu'il faisait avant. Donc Einar, il a répondu qu'il était paysan en Angleterre. Et du coup le mec il lui a proposé de venir travailler avec lui dans ses champs. Einar, il a eu une vision, il repensait aux champs et tout. Et tu vois, il, il a dit vraiment, tu il demandait est-ce que c'est réel parce que il serait pas un esclave qui fait quelque chose qu'il aime pas, qu'il a jamais connu genre construire des choses ou servir quelqu'un, lui ramener à manger ou je sais pas quoi. Non, là tu vois, il pourrait faire travailler dans les champs en fait parce qu'il a toujours fait ça et du coup il, il était d'un côté il était content mais après bon il est esclave donc il euh, n'y a pas vraiment de bonheur dans ça et du coup il l'a acheté et quand ils sont arrivés chez lui on a vu qu'il lui a montré sa grande ferme ses grands champs et tout c'était énorme en plus on voyait des plans magnifiques et non, il était choqué de voir ça franchement là je trouvais c'était vraiment incroyable les plans quand on voyait même les champs de blé etc et Nard en voyant ça il repensait au moment avec sa mère et sa sœur parce que eux aussi ils avaient une ferme des champs etc donc tu vois lui il, il sentait dans son élément il était content et du coup le maître d'Enard il lui a montré les champs et tout et après on l'a ramené voir Torfin, donc il l'a appelé on a vu Thorfinn en plus qui a grandi, il a changé. Franchement, quand j'ai vu Thorfinn comme ça, on voit même sur son visage, c'est quelqu'un de complètement différent parce que tu vois, si ça aurait été le Thorfinn de quelques années avant, il aurait combattu pour essayer de s'échapper, il aurait, tu sais, il serait jamais resté esclave. Mais là, on a l'impression que tout ce qui est bataille, guerre, tout ça, il a abandonné et il s'est, en fait, il s'est dit qu'il allait rester comme il est, donc être esclave et tout. Et quand on a vu la rencontre entre les deux, moi, je me suis dit, ça va être incroyable leur conversation parce que du coup, voir Thorfinn et Enar qui parlent, qui parlent ensemble, mais ils ont vécu la même histoire, donc quand ils se parlent, tu vois, ils ont des similitudes. Donc là, tu vois, j'ai l'impression que Torfin il beaucoup plus tranquille et franchement vraiment, je suis pressé de voir la relation entre les deux puisque même en plus voyez le visage de Thorfinn j'ai l'impression qu'il a une nouvelle personnalité donc aussi j'ai envie de découvrir qui est ce nouveau Thorfinn et, et du coup qu'est ce qu'il pense maintenant sa relation avec Einar comment ils vont faire pour s'en sortir ensemble et du coup je pense qu'on verra le début de leur relation dans le prochain épisode du coup je vous repose juste ici de voir ma revue du prochain épisode et franchement je suis pressé je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite